Assez impressionnant de voir tous ces gens qui attendent du coup que l'attraction réouvre C'est comme ça partout en fait Franchement il euh, y en a partout des gens Regardez-moi ça Hello ma pixie j'espère que vous allez bien Comme vous pouvez le voir j'ai un chapeau un petit peu particulier aujourd'hui Alors il est 11h30, il est assez tard, même presque midi je crois euh, je ne vous ai pas filmé ça mais hier j'étais sur le Magic Kingdom jusqu'à 1h du matin Ce qui fait que j'étais un petit peu claquée Rassurez-vous j'ai pris certains moments de cette soirée que vous verrez dans d'autres vidéos mais pas dans ce vlog, vous comprendrez très vite pourquoi Donc aujourd'hui Disney Hollywood Studios, j'ai un petit outfit euh, Toy Story Donc là, body Toy Story, les pins et... La petite salopette de rigueur. J'ai une réservation restaurant à 1h, donc je pense que là je vais surtout aller me promener dans le parc, voir un petit peu euh, l'évolution de tout ça. Et on y va Let's go Bon, je vous avoue que déjà que c'était pas mon parc préféré de base, mais maintenant que j'ai fait Disney California Adventure, je pense que la comparaison va être affreuse. Hein. Bon bah déjà première surprise, le théâtre est encore là. Je pensais qu'il était déjà déconstruit puisque normalement c'est une attraction Mickey et Minnie qui va le remplacer, il me semble. C'est bien parce que ça aurait fait très vite sinon. Bon bah ce truc là perso je le trouve très très moche. Mais c'est comme en France. On entend la marche pendant quelques minutes et après euh, c'est fini. Bon moi j'ai envie d'aller voir Toy Story Playland, je vous emmène. Hey. Donc là, on est devant la partie de Toy Story Playland qui est ouverte. Et ça, c'est toute celle qui est en travaux. On commence par l'attraction iconique par excellence, Toy Story Mania, il n'y a que 50 minutes d'attente, c'est la première fois que je vois aussi peu de monde, donc euh, allons-y Donc là je suis dans la queue pour l'attraction Toy Story Mania, et là on a toutes les palissades pour euh, l'autre partie du Star Wars Land, qui est en pleine construction. On sent vraiment que le, le parc est beaucoup en travaux quand même hein. Du coup c'est drôle parce que quand on regarde dans la queue, il y a plein de références, genre Ce là c'est Docteur Maboul mais euh, retransformé, je trouve ça super marrant. D'autres petits dessins par ici. Du coup c'est pas une attraction que je vais vous vloguer puisqu'elle est en 3D, mais je vais vous montrer l'espoir à la fin, espérant que je n'ai pas le bien. d'avoir pu le faire et euh, je comprends toujours pas pourquoi cette attraction n'est pas à Disneyland Paris parce qu'elle a clairement sa place Ceux qui me suivent sur Instagram et sur Insta Story le savent, aujourd'hui j'étais dans un restaurant assez particulier et j'ai hâte de vous montrer ça dans ma vidéo nourriture voilà, maintenant on va aller se promener, faire quelques attractions et je pense que je vais aller voir Woody et Buzz dans ma tenue et ça je vais pouvoir vous montrer parce que bon, euh, c'est pas des personnages très rares là on est devant le Hyperion Theater et c'est là qu'est joué l'espèce de karaoké de la Reine des Neiges qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait à Disneyland de Paris à l'époque. Donc ça pour le coup je pense que c'est une attraction que je ne ferai pas pendant mon séjour à part si vraiment j'ai pas grand chose à faire. À la rencontre de Woody et de Buzz Franchement à quand des photolocations aussi bien thématisées à Disneyland Paris franchement on a tout à apprendre de Walt Disney World même dans les files d'attente ils mettent des photolocations genre euh, qu'on se prenne en photo en attendant ils sont dans un level supérieur les gars bon bah, ça y est ça va bientôt être à mon tour mais alors franchement regardez moi cette déco quoi je me suis éclatée dans les photolocations je vous mets ça du coup euh, juste ici que vous puissiez un petit peu voir le résultat. On va dire que je me suis bien amusée. <rire> bon, j'ai pas filmé la rencontre, mais avec euh, Woody et Buzz c'était juste trop bien. Ils ont pas arrêté de me taper dans les mains, ils ont bu mes pizzas, ils m'ont enlevé mon chapeau en mode grappin et tout. C'était trop, trop trop bien. Woody m'a fait danser, enfin, hein. <rire> j'en peux plus. Mon cœur euh, est sur le point d'exploser. Maintenant, on va aller voir le spectacle de la Belle et la Bête et j'ai hâte. But the well. oh, uh, just way, step aside. Bonjour, Belle. Bonjour, gesta. Does she think she is? Right from the moment when I met her, saw her. I said, she's gorgeous, and I fell. In the town, it's only she who is beautiful, it's me. So I'm making plans to go and marry her. <laughs> Madame and Messieurs, it is with deepest pride and greatest, greatest pleasure, pleasure, pleasure that we welcome, welcome you today. And now, we invite you to relax, pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Your dinner. <coughs> We are galalala! sur ce spectacle que j'avais vu il y a deux ans autant les attractions de Hollywood Studios sont plutôt élaborées pour la plupart autant les spectacles sont carrément à revoir je pense que vous l'avez vu niveau technique euh, c'est pas fou, c'est à dire que bon euh, tout ce qui est samovar, big ben et tout ils ont des têtes assez particulières en plus de ça, les chanteurs ne sont pas dans le bon ordre. Euh, moi je suis un petit peu frustrée, j'avoue, vu que la Belle et la Bête est l'un de mes films préférés. Et vu le niveau qu'il y a au Festival of the Lion Queen, moi j'aimerais voir autant pour Belle et la Bête et en fait pas du tout. Mais bon. The dark side will always be oui! Maintenant, let's see what you learned from your teachers. Next, you and Jack save your group to face Hylor Red. Je vous disais, hein? On ressemble comme à la maison, là be screened by security prior to boarding. Joint and domesticated creatures must be cleared by customs. Thank you for your cooperation. La seule différence c'est que eux ils ont eu star tour 2 avant nous mais sinon c'est exactement la même chose. Et ça c'est. Il y a star tour 1. I don't know if sortie de l'attraction euh, c'était une version que je n'avais jamais faite euh, on a été dans une forêt un peu chelou un peu style avatar on a écrasé Chewbacca <rire> euh, alors vous allez vous moquer de moi parce que je connais pas du tout Star Wars hein. mais euh, de ce que j'en ai vu <rire> euh, donc on a écrasé Chewbacca ensuite il s'est pendu à une liane on a vu Leia euh, et après on a pris tout. Voilà voilà, et maintenant je vais aller faire un tour dans la boutique Star Wars puisque mon petit frère m'a réquisitionné pour aller lui chercher un objet qu'on ne trouve que ici donc à voir si ça marche ou pas du tout, si j'arrive à trouver ça je ne l'ai pas trouvé dans les autres boutiques donc euh, croisez les doigts pour moi et vu que c'est un grand fan de Star Wars, contrairement à moi qui n'en ai rien à faire j'ai très envie de lui ramener ça, voilà je me dis que si cet objet existe encore dans les boutiques Disney, il doit forcément être ici puisque c'est un peu the place to be pour les fans de Star Wars. Hein. J'ai pas trouvé ce que mon petit frère m'a demandé Mais j'ai fait encore mieux Je lui ai pris deux d'orbs que j'avais jamais vu Et je suis pas sûre qu'elle soit trouvable en France Et un bb8 qui fait de la lumière Mais je vous montrerai ça dans le hall Donc voici l'attraction des Muppets Je vais aller faire un petit tour du land Avant d'aller dans l'attraction Et on ira voir ça juste après Cette impression d'être à Noël en plein mois d'avril mais j'adore